L'outil DMP Opidor est mis à la disposition de la Communauté de l'Enseignement supérieur et de la Recherche depuis novembre 2016. DMP Opidor, pour Data Management Plan pour une optimisation du partage et de l'interopérabilité des données de la recherche est l'instance française de DMP Online et offre les mêmes fonctionnalités. Librement utilisable après création d'un compte, c'est un outil intuitif et collaboratif qui permet aux chercheurs et à ses partenaires de rédiger un plan de gestion de données. Il vous sera demandé de répondre à une série de questions organisées en sections thématiques. Des infos-conseils sont à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche. Il propose différents modèles préconisés par les institutions et financeurs, notamment par la Commission européenne, ainsi que des guides et des exemples personnalisés. A noter que votre DMP sera sauvegardé sur un serveur en France. Si toutefois les conditions ne vous conviennent pas, il est possible de rédiger librement votre DMP.